Bonjour, vous souhaitez diffuser un article en open access Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont vos droits. La loi pour une république numérique, entrée en vigueur en 2016, favorise la libre circulation des données et du savoir. L'article 30 vous permet de diffuser en open access vos articles déjà publiés chez des éditeurs. Dans quel cas pouvez-vous diffuser un article en open access Deux conditions. Premièrement, l'article doit être issu de recherches financées au moins à 50% par des fonds publics. Deuxièmement, l'article doit être publié dans une revue, paraissant au moins une fois par an. À quel moment êtes-vous autorisé à diffuser en Open Access Deux cas de figure. L'éditeur diffuse l'article en accès gratuit. Dans ce cas, vous disposez de suite de vos droits. Vous avez publié en sciences, techniques, médecine... Six mois après la date de publication, vous pourrez diffuser en open access. Vous avez publié en sciences humaines et sociales, le délai est alors de 12 mois. Que vaut votre contrat face à la loi La loi s'applique quels que soient les termes du contrat signé avec l'éditeur, même dans le cas d'un contrat signé avec un éditeur étranger. Attention, la loi n'est pas rétroactive, elle ne s'applique donc qu'au contrat signé à partir du 9 octobre 2016. Devez-vous obtenir l'accord de vos co-auteurs avant de diffuser Oui, avant toute diffusion d'articles en Open Access, vous devez solliciter l'accord de chaque co-auteur et conserver une trace écrite de cet accord. Quelle version de votre article pouvez-vous diffuser La loi vous autorise à diffuser la version finale de votre manuscrit acceptée pour publication. Il s'agit donc du post-print auteur. Vous n'êtes en revanche pas autorisé à diffuser la version mise en forme par l'éditeur. à moins que le contrat signé avec ce dernier ne vous y autorise. Où pouvez-vous diffuser votre article La loi vous autorise à diffuser votre article où vous le souhaitez, tant que sa diffusion ne revêt pas de caractère commercial. Le dépôt de la publication dans une archive ouverte telle que HAL offre les meilleures garanties en termes de visibilité et de pérennité. Pour en savoir plus sur la publication en open access, nous vous indiquons ici quelques liens utiles. Pour toute question ou besoin d'accompagnement dans vos démarches de publication en open access, vous pouvez nous contacter par mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo.